Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour Alors je vous retrouve donc pour euh, la seconde phase de l'arrachage de pommes de terre. En fait, j'ai complètement oublié d'en de, parler la dernière fois, mais si nous avions planté nos pommes de terre sur deux parcelles distinctes, c'est parce qu'il a une des deux qui allait servir de témoin à une petite expérience, euh, alors que la parcelle euh, que nous avons euh, euh, arrachée la dernière fois ensemble, euh, voilà, euh, n'a subi euh, aucun apport d'aucune sorte. Là, euh, j'ai donc, euh, encore une fois, le, le résultat. Alors, je vous avais dit dans la vidéo précédente, 8 kg, bon, c'est tout à fait ça. Il hein. euh, y a 8 kg 6, exactement. Il hein. y a 8 kg 6 de pommes de terre, j'ai pesé cette fois, et euh, vous allez comprendre pourquoi. Euh, j'ai pesé, donc il y a 8 kg 6 répartis en pommes de terre. Alors, la plus grosse, euh, voilà, la voilà, après, très vite, on descend de calibre. Hein. On descend vraiment en calibre euh, voilà après les ces bombes de terre qu'on peut qualifier de moyenne et puis j'ai séparé un petit peu la, la grenaille euh, à côté quoi voilà ça c'est la parcelle 2 mètres carrés et demi sur laquelle il n'y a absolument rien eu maintenant je vais vous montrer la parcelle que j'ai arrachée aujourd'hui vous allez voir c'est sensiblement différent voilà donc les pommes de terre que j'ai arrachées aujourd'hui. Alors là, déjà en termes de poids, on n'est plus à 8 ,6 kg 6, mais 12 ,8 kg 8. Hein, donc il y a 4 ,2 kg 2 d'écart. C'est quand même important. Il y a 50% de poids en plus. Hein, voyez un peu. Et surtout, j'observe une Enfin voilà une différence quand même flagrante dans le dans le calibre hein, de, des pommes de terre que j'ai pu euh, recueillir sur ces euh, 2 mètres carrés et demi ici. Hein. Alors je, je ne me souviens plus si j'en avais parlé euh, au moment euh, où l'expérience a dé, démarré. Il me semble que oui, mais je ne l'ai peut-être pas fait dans le cadre d'une vidéo. Mais la différence fondamentale est euh, très simple entre les deux parcelles, c'est qu'ici il euh, y a eu du crotin alors que sur l'autre parcelle précédemment récoltée, il n'y en a pas eu. Donc il y a eu du crotin euh, à hauteur de 25 litres à peu près par mètre carré. Hein. Faites le compte, donc c'est n'est pas énorme, 2 hein. mètres carrés et demi, 25 litres de crotin au contact du sol directement après plantation des pommes de terre, avant que les verdures ne dépassent. Hein. Et ensuite quand les verdures commencent à dépasser du sol, j'ai apporté le foin comme je l'ai fait sur l'autre parcelle. La seule différence, c'est ce crotin. Donc, vous voyez que la, la différence est flagrante, encore une fois, en termes de poids au total et en termes de calibre, vraiment, sur sur les pommes de terre, ce sont des pommes de terre Victoria, dans les deux cas. Hein. Elles ont été plantées à la même densité, en même temps, Il elles ont subi le, la même sécheresse, le même la même gelée à un moment donné, enfin, voilà, il n'y a, y a eu absolument aucune autre différence. C'est simplement ces 25 litres de crottin par mètre carré qui ont fait la différence. De crottin, je le précise bien, pas de fumier de cheval, on est bien d'accord, hein. Donc, euh, chacun en déduira euh, quelque chose. Hein, je pense qu'après, on peut s'imaginer beaucoup de choses là-derrière. Pour ma part, je partage avec vous la conclusion à laquelle je suis arrivé, en fonction de mes, en fonction de mes connaissances personnelles. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout euh, d'un engraissage. Hein, je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une fertilisation. Le crotin, en l'occurrence, euh, j'en avais parlé précédemment, est assez peu euh, fertilisant. Par contre j'y vois vraiment un activateur de la vie biologique de mon sol, un activateur extrêmement performant. Je suis convaincu que mon sol a été amélioré en termes de structure. C'est-à-dire qu'il a davantage retenu l'eau que sur l'autre parcelle du fait de cet apport de crottin, même si on n'a pas eu beaucoup. Je suis convaincu que j'ai nourri vraiment euh, toute la vie euh, présente dans le sol sous ces 2 mètres carrés et demi, euh, beaucoup plus qu'ailleurs. Et euh, le, le sol étant biologiquement activé vraiment, eh bien, il y a sans doute eu euh, davantage de voilà de décomposition de tout ce travail toute cette chimie organique qui se passe dans le sol euh, de naissance de mort de déjection euh, de galeries creusées d'aération et j'en passe hein. voilà je crois vraiment que la différence elle est là c'était juste pour ça voilà je vais pas aller plus loin euh je crois vraiment que ça valait le coup d'être marqué avec ou sans crotin voilà, la récolte de pommes de terre n'est pas du tout la même et ça m'aide peut-être aussi un peu à comprendre les. Ben voilà, on a des betteraves énormes, on a des choux j'ai des choux là qui prennent un mètre carré euh, bon je, je crois que ce crotin par ailleurs a, a bien fait son travail sur l'ensemble du jardin euh, on en a apporté en tout euh, je crois un demi mètre cube hein, à, en, environ hein environ 600 litres. Hein, euh, voilà. Et on va reprendre les apports. Ben, en fait, je viens juste de reprendre là. On vient juste de recommencer. Euh, donc là ici tout l'automne et tout l'hiver, de manière à ce que l'année prochaine, on en ait euh, euh, davantage, hein, probablement euh, deux fois et demi, trois fois plus que cette année. Donc ça devrait encore contribuer à, à aggrader euh, tout doucement notre, notre sol. Voilà. Puis, merci de m'avoir suivi et puis euh, je vous retrouve très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao